Comment la formation peut-elle aboutir à une véritable modification des comportements professionnels Moi, Je propose de traiter cette question en trois points. Premièrement, il faut que les, ces fameux comportements professionnels ou objectifs professionnels visés ils soient précisément définis et surtout très concrètement, et qu'ils soient connu tant de l'apprenant que de son manager. On a pas mal d'échecs, je pense, en formation qui sont liés au fait que la personne, finalement, ne comprend pas bien ce qui est attendu d'elle. Deuxième point, ben, il faut entraîner ses comportements professionnels attendus. Alors, on parle beaucoup en ce moment de micro-learning, de petites pilules d'apprentissage, de vraiment granulariser la formation. C'est très bien, mais la compétence, il faut revenir aux fondamentaux. La compétence, c'est une combinaison de savoir, savoir-faire, savoir-faire relationnel, en situation donc c'est bien la pilule de savoir c'est essentiel pourquoi pas mais il faut aussi entraîner sa combinaison et pour ça il faut garder des pédagogies du projet des pédagogies du learning outcome hein, du livrable produit par l'apprenant qui va traduire tout ce qu'il a appris et troisièmement, il faut accompagner la mise en œuvre. La recherche le prouve, l'accompagnement, le soutien donné par l'entreprise à la mise en œuvre, c'est essentiel pour qu'il y ait un transfert effectif et donc un impact réel de la formation. Pour ça, bien sûr, tout l'environnement de travail va compter, mais surtout l'environnement managériel. Et il faut que cet accompagnement, il se traduise aussi dans une reconnaissance, fût elle symbolique des efforts que fait la personne pour changer ses comportements il faut que ça fasse une différence si la personne change son comportement ou si elle ne le change pas.